Alors je m'appelle Renaud Emard, je suis adjoint au bureau d'utilisation des sols à la DDTM du Var et donc le métier c'est instructeur d'autorisation en urbanisme. Alors c'est quoi ce métier Ça consiste notamment à... à à être le garant, à s'assurer que les projets respectent bien les, les règles d'urbanisme. Et dans ces règles d'urbanisme sont intégrées des notions de transition écologique, notamment. Euh, L'instructeur, c'est aussi quelqu'un qui va intervenir en amont des, des projets, qui va euh, être euh, une porte d'entrée pour les, les porteurs de projets, pour échanger et identifier éventuellement les points de blocage. ou les ou les, les évolutions possibles pour, que, pour aboutir à un projet qui soit le plus vertueux possible. En matière de conditions de travail, l'instructeur eh ben, va avoir 80% de son temps au bureau, hein, ça va consister à analyser des dossiers, à à recouper le projet avec les règles d'urbanisme, vérifier que tout ça ça, ça, ça se marie bien. Et puis, 20% du temps, on va aller sur le terrain, vérifier que ce qu'il y avait dans le permis, qui a été accordé aujourd'hui, après les travaux, c'est bien conforme au plan. Et euh, si ce n'est pas conforme, eh bien, attention pour le, le porteur du projet. Quoi. Comme compétence pour être instructeur, à mon sens, euh, donc il faut déjà avoir une, une bonne capacité d'organisation du travail et puis aussi euh, capacité relationnelle pour euh, expliquer quand même aux, aux pétitionnaires et aux porteurs de projets euh, que ce soit s'ils ont refus de permis de construire, pourquoi ils ont ce refus ou en phase amont pour bien leur expliquer euh, ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur projet, pour qu'ils soient plus vertueux, euh, qu'ils respectent mieux les règles d'urbanisme. Ensuite, il faut aussi avoir un esprit d'analyse, puisqu'on va confronter un projet avec des règles d'urbanisme. Il faut arriver à faire la synthèse de tout ça et, pour, et, et des avis qu'on aura, qu aura sollicités pour arriver derrière à établir une décision qui soit, qui soit correcte. J'ai obtenu une licence en, en environnement et, et après cette licence, j'ai été lauréat d'un concours de la fonction publique d'État au sein du ministère de, de l'Écologie. et J'ai intégré l'École nationale des techniciens d'équipement. De où là j'ai obtenu un titre de niveau Bac plus 2 de technicien supérieur principal du développement durable. À a ma, à ma connaissance, à ce jour, il n'y a pas de, de formation propre pour euh, à, aller vers le, le métier d'instructeur permis de construire, mais, mais je, je pense que de, de, le, le NTE, l'école nationale des techniciens d'équipement, c'est euh, un, une bonne école pour acquérir les compétences nécessaires. Alors ce qui est intéressant à mon sens dans, le, dans ce métier-là, c'est que, on est, on est au contact des, des porteurs de projets et on est là pour, euh, tout en gardant notre impartialité et, et être garant des règles sur le territoire, euh, on, on arrive à faire émerger euh, avec, euh, avec les porteurs de projets des projets qui, soient, qui sont vertueux, qui respectent les, les, les principes de la transition écologique et aussi on empêche les projets délirants de sortir de terre et ça, ça c'est très intéressant.